C'est un sujet qui est en train de devenir extrêmement important puisqu'il y a une véritable prise de conscience qu'il ne s'agit pas de sciences marginales occultes et cachée, mais vraiment d'un pan très important du savoir à l'époque médiévale et moderne. Maintenant, mon temps se passe principalement dans mon bureau au campus Condorcet, mais je viens régulièrement à la Bulac pour consulter les ouvrages et en emprunter. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du, du monde islamique, j'ai vu qu'il y avait une, une tradition magique particulière, qu'il y avait quelques études anthropologiques, mais très peu d'études historiques. C'est une thématique que je trouvais très intéressante parce qu'elle explore les marges de la religiosité, de, de ce qu'on appelle la, la science, la religion. On appelle le Corpus Bonianum, un ensemble de textes attribué à un cher soufi qui s'appelle Al-Bouni, qui est mort en 1225 ou 1232 selon les sources, et qui est devenu le porte-nom de toute une littérature magique très importante et très diffusée jusqu'à aujourd'hui dans le monde arabe. Le projet de départ de la thèse, c'était de faire une édition critique du principal ouvrage qu'on lui attribue, le Shams al-Marif, c'est-à-dire le soleil des connaissances, dont il existe plusieurs versions. Aujourd'hui, la version la plus diffusée, c'est la version longue, Shams al-Maharif al kubra cest c'est-à-dire le grand soleil des connaissances. Mais beaucoup de chercheurs à l'époque avaient déjà souligné qu'il y avait beaucoup d'anachronismes dans ce texte et qu'il ne pouvait donc pas être attribué à Al-Bouni. À l'époque, on pensait donc que les versions les plus courtes devaient être authentiques. Donc c'est à partir de ce constat que je m'étais intéressé à la version courte, qui était supposément authentique. Et donc j'ai démontré dans mon travail qu'elle ne l'était pas non plus. J'ai été recruté comme chargé de fonds pour le domaine arabe. Ça m'a permis de voir une autre dimension de la bibliothèque et notamment tous les, les trésors enfouis puisque ce qui est en rayon n'est qu'une toute petite partie. Il y a également tout ce qu'il y a en, dans les magasins, mais également tout ce qui est en attente de catalogage et tous les ouvrages qu'il est possible de faire venir et de commander pour enrichir les collections. Le fait d'être quelque part un, un chercheur un petit peu intrus dans les coulisses de la Bulac, ça a été une expérience très intéressante d'abord parce que ça m'a beaucoup appris sur la bibliothéconomie, la gestion des bibliothèques, la constitution des fonds et l'histoire de ces fonds également. Et cela m'a montré toute l'importance d'avoir des bibliothécaires bien formés dans les disciplines pour vraiment pouvoir constituer des fonds qui soient pertinents et, et intéressants pour les chercheurs. Mmh. Le manuscrit arabe 575 euh, contient un, un recueil avec différentes recettes, des, des formules, des, des amulettes, des talismans, composé par un certain Sidi Mustafa ibn Saïd al-Mahribi. C'est probablement une composition relativement tardive, basée sur des textes plus anciens et qui témoigne d'une circulation de, de savoirs médiévaux et prémodernes au Maghreb à une époque plus tardive. Mon passage à la Bulac a en fait beaucoup changé ma façon de travailler avec les sources et les études. D'une part, ça m'a permis de plus facilement trouver les sources ou les ouvrages que je cherche, puisque lorsqu'on a compris comment fonctionne de l'intérieur une bibliothèque, ça permet vraiment de changer la façon dont on va rechercher une source pour être plus efficace dans sa recherche. D'autre part, ça m'a vraiment beaucoup appris sur le monde éditorial.